Alright, gang. Huitième semaine de floraison sous la lumière Spider Farmer modèle SE5000. Superbe lumière là, pour une tente 4 pieds par 4 pieds. Huitième semaine de floraison, c'est terminé. On va couper. J'ai déjà coupé le fameux X3 et aussi le Pink couche numéro 4 qui était dans le fond. Écoutez, les feuilles étaient vraiment jaunes. Euh, C'était la fin. C'était la fin. Je ne voulais pas qu'il soit plus. Euh, Maganexa, je les ai envoyés tout de suite au séchage depuis déjà deux jours. Aujourd'hui, tout de suite après cette vidéo, je vais couper les plants. Euh, Qu'on parle ici là des deux couches-couches en avant. On voit là, les feuilles là, jaunes avec des petites taches de mauve. Là, vraiment, là, sont, sont fatigués. Ils sont vraiment fatiguées. Euh, j'ai aussi des problèmes de trips qui n'ont pas été réglé. Et vous savez que dans, dans mon autre grow, j'ai un problème de spider mite. Euh, j'ai pas vu de spider-mite présentement. Là, je vais tout couper, repartir à zéro. J'ai pas été satisfait de mes prédateurs. Euh, je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus. La seule chose que j'ai vue sur mes feuilles quand j'ai zoomé avec mon euh, avec mon appareil, c'est seulement des trips et seulement des spider mites que j'ai vus. Donc vraiment déçu de mes prédateurs. Euh, il va falloir que je me procure d'autres prédateurs, est-ce que je vais m'acheter les mêmes? Est-ce que je vais aller vers la même compagnie? J'attends vos suggestions dans vos commentaires. Vous vous rappelez que j'ai eu euh, des cucuméris, pourtant c'est très recommandé, mais étaient-ils vivants? Est-ce que mes cucuméris étaient vivants? Est-ce qu'ils sont morts de gelée euh, durant le transport? Euh, très très très déçu de mon duo de prédateurs. Donc, euh, on coupe, on va couper. Euh, ça aurait été le fun une semaine de plus, euh, mais l'apparence de mes feuilles sont, sont vraiment là, à leur fin. Euh, température, là, on est rendu à 22.9, 23 Celsius, 43 d'humidité. Il euh, va ben falloir qu'on montre l'humidité la prochaine fois en floraison, là, je vais essayer de garder ça à 50 d'humidité. Euh, pas entièrement satisfait de cette grow-là, les, les, les parasites, là, les insectes parasitaires, m'ont vraiment euh, ralenti. Euh, J'ai euh, parti le processus de leaching plus rapidement, je ne voulais pas me rendre à 10 semaines, euh, le problème de trips était vraiment grand. Les spider mites ont commencé à faire des toiles d'araignée dans mon eau grow. Euh, J'ai pris panique. J'ai arrêté de donner des nutriments. Euh, après la sixième semaine et demie. Donc, ça fait une semaine et demie qu'on donne seulement de l'eau ici. Et puis, euh, là, les plantes sont fatiguées. Elles sont fatiguées. On va couper ça. Ça va être terminé avec la lumière SE5000 de Spider Farmer. Superbe lumière là, qui répartit la lumière vraiment euh, très, très également dans tous les quatre coins de la tente. Il n'y a pas vraiment un spot très, très chaud au centre. C'est vraiment très bien réparti la chaleur et la lumière. Dans deux semaines, dans deux semaines on va savoir là, combien de grammes on a sorti de cette grow là. On va faire un séchage à 60 grammes. 60, 60 d'humidité et 60 degrés Fahrenheit. Donc 60-60 pour la période de séchage, 12 à 14 jours. Et dans 14 jours, dans deux semaines, là, le 27 février environ, on va calculer le nombre de grammes qu'on a eu avec cette grow-là, avec 5 plantes. On se rappelle qu'on avait une 6ème plante, mais c'était un. un, un un hermaphrodite. mort et femelle en même temps. Donc on était obligé de le couper d'avance. Pour pas avoir des graines de cannabis dans toutes nos cocottes. Donc encore une fois, il y a place à amélioration. Euh, côté euh, eau, je pense que j'ai bien donné. Euh, j'ai pas donné trop d'eau. Il n'y a pas eu d'histoire d'aquaman dans cette grow là Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans cette grow là J'aurais aimé euh, pas avoir de, de, de parasites et peut-être me rendre là, à un bon 9 semaines de floraison. Euh, ça s'est bien passé, c'est gros quand même. Ça s'est bien passé, mais euh, la fin euh, a été un peu euh, la, la fin s'est faite rapidement et assez sec. Hein, J'ai été obligé de tourner ça vraiment sec là. Euh. J'aurais aimé ça durer une semaine de plus, mais. C'est pas pire. On, on va s'en sortir, là. On va s'en sortir. Donc, vous voyez dans ma voix, là, que je suis un petit peu déçu des trips. Euh, juste avant de commencer la vidéo, j'ai tenté de regarder, là, en dessous des feuilles, voir s'il y avait des trips. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Est-ce que c'est mes prédateurs qui ont fait le travail? Est-ce que les trips sont morts? Parce que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Euh, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. On... Savez-vous ce qu'on va faire On va refaire un autre grow. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que là, euh, on va être rendu là. On va faire un autre grow. Soyez présents. On s'améliore. Et puis, euh, n'oubliez pas que cette grow-là, j'ai euh, suspendu, supporté mes euh, contenants avec des supports en métal. Est-ce que ça a fait une différence je pourrais pas vous dire encore, j'ai pas assez de d'expérience de pour voir les différences. Mais je pense pas avoir du bas de rot dans ces cocottes-là. Le bas de euh, c'est à cause de la circulation, de l'aération. En tout cas, les autres vidéos de Grow vont être plus complet. Euh, plus complet. Et puis, je peux vous garantir. Garantir que dans mes autres Grow, on va avoir des prédateurs au début de la croissance et non pas en floraison. Dans ma prochaine grow, j'aurai pas seulement une fan. On va essayer d'en avoir deux pour avoir plus de ventilation. Donc, on va vraiment améliorer euh, notre setup. On va améliorer notre, notre équipement. Je me suis procuré un humidificateur euh, brand new. Flambant neuf. Donc euh, numérique. Donc on peut voir un peu là, le taux d'humidité que la machine crache. Euh, on s'améliore ici chez Winman. On s'améliore. Soyez présents, on va être des parfaits euh, On va être des, des, des, des growers parfaits là, pour pouvoir combattre les trips, les Spider Mites, c'est pas terminé Il y a beaucoup de trips ici, beaucoup de Spider Mites euh, J'ai reçu beaucoup de vos conseils avec l'huile de Nîmes avec euh, toutes tout, tout vos conseils Mais j'y vais pas avec l'huile de Nîmes Je vais y aller encore avec les prédateurs euh, beaucoup de mes amis utilisent des prédateurs, ça fonctionne, j'ai été mal chanceux. comme je vous dis, je ne les ai pas vus mes prédateurs, d'après moi ils étaient tous morts, on va sûrement aller avec une autre compagnie, on va sûrement essayer d'autres prédateurs, donnez-moi vos suggestions de prédateurs s'il vous plaît, je ne veux pas avoir de suggestions de shampoing, je ne veux pas avoir de suggestions de l'huile huile de nîmes. même si ça fonctionne très bien, hein, on va voir sur YouTube et puis c'est vraiment ça qu'ils nous suggèrent, mais moi je vais y aller avec la méthode 2022, prédateur. Donc euh, écrivez-moi des fournisseurs, euh, écrivez-moi pas des euh, sites web. Si vous écrivez des sites internet, YouTube va effacer votre commentaire. Donc euh, juste écrire le nom de la compagnie s'il vous plaît. Et écrivez pas d'adresse, écrivez pas d'adresse. YouTube va effacer automatiquement votre commentaire. Alright gang, je vous adore et puis je vous le dis, je vous le dis, je vais m'améliorer, je vous le dis. Cloudwalker, de In-House Genetic, euh, ça vient de Zuzukana. Euh, ce phénotype-là, c'est le phénotype numéro 3. Zuzukana fait pousser le phénotype 1, 2 et 3. Je vous ai présenté le phénotype 1 et 2 de Zuzukana, mais le phénotype numéro 3, je ne vous l'ai pas montré, je vais le comparer avec moi-même. Donc, le phénotype numéro 3, Winman. et on va voir avec le... Phénotype numéro 3 de Zuzukana que j'ai présentement ici. Donc, on va attendre le séchage. Et puis, on va voir après là ce qu'il y en est euh, pour les yeux, pour l'arôme. Et puis, euh, ça va être pratiquement la même chose. là. Je le vois ici. Puis, le phénotype numéro 3 de Zuzukana était de cette grosseur. là, euh, Beaucoup plus gros que le phénotype numéro 1 et 2 pour les cocottes. Alright gang. Donc, un peu déçu de cette grosseur-là. Euh, un peu euh, hâtive, qu'on va couper ça comme on dit, et puis euh, on se revoit dans deux semaines avec Spider Farmer, pour voir le nombre de grammes que j'ai sorti avec seulement 5 plants et non 6 dans une tente 4 pieds par 4 pieds, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir chez Winman dans, dans les prochaines grow on va avoir encore des trips on va avoir encore des Spider Mites il va falloir les combattre il va falloir améliorer, euh, tout, tout, tout doit être amélioré chez Winman. Qu'on parle du taux d'humidité dans la tente, qu'on parle de ventilation dans la tente, qu'on parle de température, très important. Ventilation, température, humidité, très, très, très important. Plus la prévention pour les insectes parasitaires. Écoutez, beaucoup de choses à apprendre chez Winman. Soyez-y. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, gang!